Du Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Où je vais vous pouvoir vous souhaiter enfin la bonne année 2017 Et j'espère que vous avez été bien gâté pour Noël Voilà donc je suis toujours dans le centre comme vous le voyez Mais j'espère pouvoir partir d'ici fin février Pour pouvoir euh, pour pouvoir reprendre un peu quotidiennement des vidéos pour vous euh, Qu'est-ce que je veux dire Donc si vous avez des messages à me faire paraître Donc vous pouvez toujours me faire paraître sur ma boîte mail Je vais de toute façon... Là demain, j'allais, là, euh, demain, donc euh, ça sera le 28, je vais poster la vidéo, je vais faire un tour sur ma boîte mail pour la virer, pour, enfin pour la vider, parce qu'elle est, elle est archi pleine. Donc euh, c'est toujours, vous pouvez toujours me contacter sur ma boîte mail et j'irai, j'irai faire, euh, dès que je peux, faire un tour. Sur yugioromans 14 c'est inscrit dans la vidéo d'intro et vous pouvez toujours me trouver sur Facebook qui est Rémi Roman donc euh, c'est facile je vous ai mis ma même... c'est facile vous pouvez me retrouver j'ai mis la même tête que vous voyez en ce moment j'ai une photo récente et après si jamais si jamais je vous réponds pas parce que je suis occupé ou quoi je vous pouvez toujours essayer de, de mettre un petit message sur les vidéos de Kiobi que il me les fera transparaître voilà donc je vous le redis, bonne année 2017, j'espère que ça, ça se passera bien et j'espère que vous avez été gâtés pour Noël. Sur ce les amis, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde